C'est la première dépensée, l'appel de la fumée, de la première bouffée, le lever C'est la première dépensée, l'appel de la fumée, de la volupté du café. Mais normal qu'elle veuille m'éviter La louve Je l'appelle pourtant En trichant sur le vent La louve Je sais pourtant que c'est mal De tousser comme un chacun To